Yo les sauvages, alors comment allez-vous C'est Tina de la chaîne Tina Fitness Et aujourd'hui mes chers amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors c'est une petite vidéo particulière car elle est très petite, une petite séance On va dire que c'est la séance numéro 4 Mais une petite séance numéro 4 qui va, qui va consister à cibler tout ce qui est jambes Alors durant cette séance, je ne vais pas la commenter je vais juste vous décrire le déroulement de ma séance et ensuite je vais vous, je vais vous laisser regarder avec, une, avec un petit son sonore, un petit son musical en arrière-plan, histoire de, de vous faire enjoy, comme on dit en anglais. Alors, durant cette série, je vais faire plusieurs exercices. Déjà, pour l'échauffement, je vais faire du jump squat. Alors, le jump squat, c'est quoi ben, Vous verrez, en fait, c'est un exercice de, de cross-training qui consiste à sauter sur un. Une plaque métallique tout simplement alors ce jump squat je vais en faire trois séries euh, je vais faire trois séries et à chaque fois je vais faire quatre répétitions vous allez voir c'est pas forcément évident c'est limite c'est juste un truc d'échauffement c'est pas évident à faire franchement si vous le sentez pas le faites pas c'est du jump squat vous verrez enfin si vous avez du cross training dans votre salle de muscu vous verrez bref en échauffement, je fais du jump squat, 3 x 4, c'est-à-dire 3 séries x 4 répétitions à chaque fois. Ensuite, en exercice spécifique, je vais commencer par faire du squat. Alors, le squat, c'est pour viser quoi Le squat, c'est pour viser les cuisses, les fesses, les quadriceps les, euh, et les ischios jambiers. Tout simplement. Et, du, et pour le squat, je vais faire du euh, euh, 3 séries pareil. Là, sur chaque exercice, je vais faire plus, plus de 3 séries. Parce que pour les jambes, ce n'est pas forcément mon point fort. Du coup, j'y vais molo-molo. Alors, pour le squat, je fais quoi Je fais une première série, 10 répétitions à 60 kg. Une seconde série, euh, 8 répétitions à, euh, à combien Je sais plus. À 70 kg. Et une troisième série, je ferai du euh, 80 80 kg et 6 répétitions. Vu que le squat, ce n'est pas mon point fort, j'y vais mollo mollo. Alors, la, le deuxième exercice, ce sera la presse. La presse, le, le, le, le truc le plus connu de la salle de sport pour les gens. Tout simplement, euh, j'y vais mollo molo on va dire, entre guillemets. Je commence avec, avec du 100 kg à 10 répétitions. Pareil, je vais faire 3 séries. Première série, 100 kg, 10 répétitions. Ensuite, j'enchaîne avec une deuxième série, 120 kg, 8 répétitions. Et j'enchaîne avec une dernière série à 140 kg pour 6 répétitions. Maintenant, je vais passer pour le troisième et, troisième et dernier exercice. troisième et dernier exercice, je fais quoi Je fais du hack squat. Alors, le hack squat, ce n'est pas très connu, mais c'est une machine qu'on trouve rarement. Mais elle est plutôt bien. À découvrir je dis à découvrir si vous connaissez pas tapez sur internet de toute façon vous verrez dans la vidéo c'est du hack squat je pense que elle est plus ou moins elle devient assez répandue dans les salles de sport quand même bref le hack squat je vais faire quoi vu que je suis pas trop habitué au hack squat je fais pour commencer du du du, du, du, du, du pour la première série je vais faire du 10 répétitions à 20 kg la deuxième série je fais je ferai du 8 répétitions à 30 kg. Et la dernière série je ferai du 6 répétitions à 40 kg. Pareil, le h squat, c'est une machine qui va viser plus les cuisses et les quadriceps quand même. Plus cuisses et quadriceps. Bon, c'est tout pour cette, cette séance. Je vous, laisse, je vous laisse admirer la vidéo. Et euh, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, un j'aime, un like, ce que vous voulez. Et si vous avez des questions, des demandes, des trucs spécifiques que vous souhaiterez que j'aborde dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas. Bon, pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et enjoy Allez les sauvages, aimez si vous aimez Et voilà, la vidéo touche à son terme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bon, pour ma part, je vous dis à la prochaine. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, un pouce vert, un pouce bleu. Peu importe, je ne sais, sais pas quelle couleur ça a déjà. Un pouce vert, un pouce bleu si vous avez aimé. Et euh, surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos, vos cousins. Bon, les sauvages, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle séance de muscu. Et surtout, n'oubliez pas, gardez la pêche